Depuis près d'un mois et demi. Aujourd'hui, nous sommes confinés. Il nous a fallu nous réinventer pour faire face à cette nouvelle situation. Alors oui, restez chez vous. Afin de vous protéger. De protéger les autres. Et d'assurer aux soignants un afflux maîtrisé de malades dans les hôpitaux. Pendant ce temps, c'est auprès de votre écho que vous aurez trouvé assurance et réconfort. Nous aurons essayé au mieux de vous accompagner en enregistrant parfois même quand ça faisait une éternité. Parfois, une fois par semaine. Et parfois même en enregistrant. Pour la première fois. Pour rompre un peu l'isolement. La solitude et la monotonie. Parce que le Covid, c'est nul. Vraiment trop nul. Les podcasts de la sphère Tricot sont là pour vous. Et nous nous réjouissons de participer à vous garder à la maison. Encore une fois. Restez chez vous. Prenez soin de vous. Tricotez. Regardez des podcasts créatifs. Mais restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Tricote, reste chez toi. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous, merci, tu veux Restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous. Mais, on avait dernier chevaux, pas un cône. <rire> J'enlève le mec qui repique. <rire> <rire> <rire> je sais pas, tu fais un signe, tu fais quoi Tu dis top ouais, Non mais tu lances quand tu veux. D'accord. <rire> Moi, après je l'attrape. Ok. Genre maintenant là <rire> Oui. <rire> ok. <rire> oh, on va ouais. un moment. Hein. C'est pas grave. Il faut faire un bêtisier ouais. après, hein Ah attends Enfin, mais t'es fou Et c'était parti. Oh, il m'assomme. vraiment trop nul. Trop nul. <rire> non. Ouais. Ah. Encore une fois. pas très... Attends. Vas-y. Un peu plus loin. Attends, attends, je peux pas, je ris <rire> Pendant ce temps, oh, zut, c'est le chat ah oh Alors, non, vous faut plus en l'air qu'on le voit arriver. Restez chez vous Restez chez vous Elle doit arriver de quoi vous en, en cloche Oui, enfin, elle doit arriver gentiment, pas dans ma gueule Ça filme mais oui, ça fine, je couperai. je n'ai pas clapé. Elle <rire> elle <Non. rire> Hey, hey, hey, Il va falloir tout manger et retourner la bonne. En plus, il me dépareille sous les sacs. C'est bon.